Salut guys, bonjour JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est dans notre petit centre local le sentier récréatif Portneuf. Tant qu'on est encore en début d'année, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc on roule les petits sentiers ici. J'ai envie de vous montrer des petites pistes qui sont un petit peu moins connues dans le réseau. Ça fait qu'on est présentement dans la Jordan la, la piste préférée des gens en dehors du bike park. Je vais vous montrer une petite boucle supplémentaire qu'on peut faire. C'est la G Ford et la toute nouvelle Monsieur Frenette. Donc présentement on est dans la Jurangois. Elle se prend juste en haut du bike park. c'est Une petite boucle bleue. Alors, si on continuerait dans la Bishop, c'est tout droit. Pardon, la Jurangois. Nous, on prend ici la G Ford qui va revenir ici à ma droite. C'est une petite boucle supplémentaire. C'est cross-country. Avec des petites formations rocheuses comme ça ici. Vous rajoute, euh, je sais pas, c'est un petit kilomètre et demi à peu près. C'est assez court, mais c'est agréable. Ça fait que vous avez dû remarquer que le début de saison est assez tranquille. Parce que ça, je suis en train de guérir une petite blessure au dos qui me complique la vie depuis la dernière année. Au plus, ça fait qu'on a un petit début de saison tranquille. Voir qu'est-ce que le, le dos est capable de faire et qu'est-ce qu'il y a de la misère. Ça fait on évite de trop avoir des gros impacts, on évite de chuter surtout. C'est pour ça que les premières semaines, c'est des petites vidéos tranquilles où je clipe mes pédales dans des pistes faciles intermédiaires au lieu de les clipper dans les pistes avancées. C'est ça, c'est une belle petite boucle qui est considérée noire, je crois. Mais c'est pas vraiment différent des bleus qu'on va trouver. Hier. Aux différents endroits comme le sentier du Moulin, c'est des petites euh, descentes de roches comme ça. Ici, on n'aura pas de gros features, on n'aura pas rien euh, avec un haut degré de risque. Ça fait que si, exemple, vous venez rouler avec un débutant ou avec la copine, puis pas à l'aise d'aller dans le bike park, c'est une belle petite piste moi, pour être un petit peu de kilométrage dans les pattes sans se mettre à risque. Hop. Ici, quelques obstacles de roche. Encore! Donc, si on ferait seulement la boucle G-Ford, on continuerait ici à droite. Mais on va continuer à faire une deuxième petite boucle. Là, Monsieur Frenette, Juste ici, au-dessus des marécages. C'est aussi une petite boucle supplémentaire, une bleue cette fois-ci. Qui va nous rajouter, encore une fois, un petit kilomètre ou un petit kilomètre et demi. Et qu'on va suivre ce petit chemin forestier là, ici va nous amener au début de la monsieur Frenette qui, elle, va tout simplement revenir par là-bas. Alors, on arrive dans les tours et on va voir notre piste là-bas à gauche. On a eu une méga tempête hier, puis il y avait des arbres de tomber ce matin, mais j'ai croisé mon ami Jerry, qui s'occupe du trail building, il est allé couper ça, fait que si vous voyez, pardon, un monsieur avec un 4 roues, puis une barbe blanche, en train de travailler dans un sentier, faites un beau bonjour. Il est super sympathique, puis c'est nous sert de garder les trails en état. Un beau bonjour, Jerry. Alors voici le monsieur frenette. Le voilà Hey Jerry Yes Un gros merci mon cher Salut là Et voilà Notre garde forestier personnel Monsieur Jerry ah. C'est gros salut qu'on va pas tomber Sur des arbres couchés dans le chemin ah. Alors avec c'est ça, le monsieur Frenette, c'est une belle petite boucle qui a été ouverte ce printemps. On peut vraiment dire que c'est du cross-country. Parce qu'on a un petit peu de montée à faire dedans. C'est une belle petite boucle, super le fun. On va avoir un beau petit feeling, un peu de vitesse. Après, on a roulé sur les slabs comme ça ici. C'est il en termine notre segment de la Monsieur Frenette, juste ici. Ah. Yes. On va reprendre notre petit chemin d'accès ici sur la droite on termine notre boucle du monsieur Fred juste ici, sur les ponts et on recroise la G-Ford notre deuxième boucle est complète la G-Ford est une bleue, oh my god je vous ai induit en erreur excusez Donc, on termine notre boucle de la G Ford, ici sur les roches. Hop! Yes! Et voilà, on termine du Ford à l'instant, et on est de retour dans la Bishop. Voyons, Joe Langlois, je me suis trompé deux fois aujourd'hui. Avec c'est ça, deux petites boucles supplémentaires très agréables. Oh, Ferrel Oh, c'est un drop! Je savais pas. Changez du bon réflexe. Merci! Euh. Ah! oui -ci. Ah. Ah. oui ça ça, ça le virage virage Ah! Ah! on Ah! tout le Ah! pour Ah! Que j'ai dû vous montrer l'automne passé sous la pluie. La voici dans le sec. Elle a été retravaillée. Elle est super belle. Sans m avoir remis du matériel. Parce qu'elle est super belle. Les burns sont super roulants. Je ne sais pas si on passait la plaque vibrante. Mais il y a définitivement plus de matériel un peu moins de roches. Les derniers virages. J'ai pris à bout tourner. Un dernier de saut. Euh, voilà! Ah, yes! Fait que c'était la G-Ford, la Monsieur Frenette et la Joe merci Merci!